Bonjour, nous allons commencer l'étude de l'anatomie de l'appareil locomoteur en abordant des généralités concernant l'étude des os, des articulations, des muscles ainsi que des vaisseaux et des nerfs. Tout d'abord, l'appareil locomoteur peut être défini comme l'ensemble d'organes qui permettent à l'individu de se mouvoir, c'est-à-dire se déplacer, ainsi que maintenir des postures en faisant usage de ses muscles, de ses articulations et de son squelette. L'appareil locomoteur est donc euh, formé tout d'abord de squelettes. Le squelette qui donne la rigidité au corps. Le système squelettique est en fait un ensemble de structures rigides qui contribuent au maintien du corps. En fait, chez l'homme, le squelette est caché. Il n'est pas visible. On ne le voit pas. C'est un endosquelette. Il est donc à l'intérieur du corps. C'est le cas, bien entendu, de, de l'être humain, mais aussi de certaines espèces, comme ici la grenouille. Par contre, il existe, chez d'autres espèces animales, un squelette qui est plutôt visible à l'extérieur du corps. On parle alors d'exosquelette. C'est un squelette superficiel, visible, comme c'est le cas du crabe, ici sur la photo, ou encore d'une espèce de crevette. De quoi est fait le squelette Le squelette n'est pas uniquement fait d'os. Il est fait d'os, bien entendu, mais aussi euh, d'une structure moins rigide que l'os. C'est le cas euh, du cartilage, comme ici le cartilage chondrocostal au niveau des côtes. On le voit ici sur cette image, on le voit aussi là sur cette autre image à gauche, euh, le cartilage... C'est une structure faisant partie du squelette, moins rigide que l'os, qu'on trouve dans différents organes, comme ici et là, au niveau du nez, au niveau bien entendu de, de l'oreille, mais aussi au niveau de certaines parties des os, comme ici le, au niveau des, des, des extrémités osseuses articulaires, c'est le cartilage articulaire, on verra aussi qu'il intervient dans la croissance, on parlera du cartilage de croissance. Et donc, le système squelettique est fait de deux parties. Une partie osseuse et une partie cartilagineuse. Le cartilage, représenté ici au niveau de tout le corps, peut en fait être distingué en deux catégories. Il y a le cartilage élastique qu'on retrouve au niveau du pavillon de l'oreille, mais aussi au niveau de la pyramide nasale, comme ici les cartilages à l'air, et euh, un cartilage euh, plus dur, c'est un cartilage dit fibreux, comme ce qu'on voit ici, donc euh, un cartilage ici en croissant, un fibrocartilage en croissant qui constitue les ménisques au niveau de l'articulation du genou. On reconnaît ici un cartilage YAMA, c'est le cartilage articulaire. Alors, le système squelettique euh, peut aussi être divisé en deux parties. Une partie qui est ici en jaune, c'est-à-dire le squelette de la tête, le rachis ou colonne vertébrale et le squelette du thorax. Tout ce qui est ici en jaune constitue ce qu'on appelle le squelette axial, car situé le long de l'axe du corps. À ce squelette axial s'ajoute un squelette euh, qui forme le squelette des, des membres, le squelette du membre supérieur et, bien sûr, le squelette du membre inférieur. Euh, le squelette des membres constitue ce qu'on appelle le squelette appendiculaire. C'est comme si c'était un squelette qu'on est venu surajouter. Donc c'est une sorte d'appendice qu'on est venu se rajouter au squelette axial et, et donc c'est une sorte d'appendice d'où le nom de squelette appendiculaire. Donc finalement euh, le squelette appendiculaire c'est le squelette des membres, qu'il s'agisse du membre supérieur ou du membre inférieur et euh, finalement le squelette de, de, du membre euh, supérieur sera fait de la clavicule la scapula l'humérus, au niveau du bras. Les deux os qui constituent l'avant-bras sont médialement le na et latéralement le radius. Et puis, le squelette de la main avec ses différents os, le carpe, le métacarpe et les phalanges. Au niveau euh, du membre inférieur, le squelette appendiculaire est fait... Euh, de haut en bas par le coxal, le fémur qui constitue le squelette de la cuisse les dosos de la jambe représentés par le tibia en dedans et la fibula en dehors et le squelette du pied formé du tarse, métatars et euh, des phalanges par contre le squelette Axial, situé le long de l'axe du corps, ici représenté en gauche, est formé par le squelette de la tête, c'est ce qu'on étudiera en deuxième année, c'est le programme de deuxième année, le squelette qui constitue la colonne vertébrale, encore appelé rachis, ce sont les vertèbres, cervicales, thoraciques, lombaires, sacrées et coxygiennes, ce sont aussi les côtes, les douze côtes, et le sternum. Au total des os au niveau du corps et 206 os. En fait, il existe 200 os auxquels on ajoute les, les 3 osselets de chaque côté au niveau des oreilles internes. Ce qui fait 206 os au total. À ces os s'ajoutent parfois des os surnuméraires, notamment des os sésamoïdes. On peut retrouver fortuitement à l'occasion d'une radio réalisée au niveau des mains au niveau des pieds euh, il existe aussi parfois des os doubles euh, ce qui est important à retenir aussi concernant les os c'est la classification des os les os sont de différents types en fonction de leur euh, aspects et leur configuration. On peut alors parler des os longs, comme ici l'humérus, des os plats, comme ici l'os pariétal du crâne, des os courts, comme ici les os du cas, ou des os irréguliers, comme ici les vertèbres, et bien d'autres. Un os long peut être défini comme un os dont la longueur dépasse de très loin son épaisseur et sa largeur. C'est le cas par exemple ici du fémur. Sa longueur là, elle dépasse de très loin sa largeur et son épaisseur. Il est donc bel et bien un os long. Parmi les exemples aussi d'os long, il y a l'humérus, le radius, le tibia, etc. Un os plat peut être définie par une longueur et une largeur qui dépassent de loin l'épaisseur. Et donc ce sont des os dont l'épaisseur est vraiment euh, très réduite par rapport à la longueur et à la largeur. Parmi les exemples d'os plat, on peut retenir ici euh, l'un des os euh, du crâne, c'est l'os occipital. C'est le cas aussi du sternum ou encore de la scapula ou de l'os coxal un os court est un os euh, dont les trois dimensions c'est à dire la longueur l'épaisseur et la largeur sont sensiblement égales c'est à dire que ce sont des os qui ont une forme euh, voilà, presque cubique c'est le cas des os du carpe les os qui constituent ici le carpe sont des os courts. C'est aussi le cas des os du tarse, au niveau du pied. En plus de ces trois grandes familles d'os, long, plat et court, il y a certains os euh, qu'on n'arrive pas à classer parmi ces trois familles et, et qui méritent d'être classés dans une catégorie à part. C'est le cas de la clavicule, qui est considérée comme étant un os allongé et les côtes qui sont considérées comme des os arquées, parce que ce sont des os ressemblant plutôt à un arc. Voilà, il y a aussi des des os qui ont une forme irrégulière et qui donc euh, méritent d'être classés dans une famille à part, ce sont les os qui seront dit irréguliers et l'exemple type euh, et une vertèbre. Donc la, les vertèbres, quelle que soit leur euh, situation, euh, cervicales, dorsales, lombaires, peuvent être classées euh, comme étant des os irréguliers. Parmi les os de l'organisme, il existe des os qu'on appelle os euh, pneumatiques. Pneumatiques parce que ce sont des os qui sont creusés d'une cavité. Il existe euh, en leur sein une cavité tapissée d'une muqueuse euh, et qu'on appelle sinus. Ce sont euh, des cavités qui sont en communication avec les fosses nasales et participent donc à l'aération. Parmi euh, ces os, on, il y a celui qui est représenté ici sur la diapositive, c'est l'un des os de la base du crâne qu'on appelle os sphénoïde. Au niveau de cet os sphénoïde, on voit parfaitement bien ici l'ouverture de la cavité au niveau du corps de l'os sphénoïde. C'est ce qu'on appelle le sinus sphénoïdal. Parmi les os pneumatiques, il existe aussi un os au niveau de la face qu'on appelle os maxillaire et qui est doté d'un sinus maxillaire. C'est aussi l'un des os euh, dit pneumatique. Il existe aussi une autre catégorie d'os. Ce sont des os ressemblant à un grain de sésame et qu'on va donc appeler os sésamoïdes. Os sésamoïdes parce que sa forme rappelle celle de grain de sésame. Les os sésamoïdes, ce sont des os qu'on qu retrouve soit euh, Périarticulaire, c'est-à-dire à côté de certaines articulations, ou euh, intercalé ou engainé dans un tendon. Euh, le plus gros os sésamoïde, euh, qui est représenté ici sur l'image, euh, euh, porte le nom de patella, ou rotule. Il siège euh, au niveau du genou, à la face antérieure du genou, et il est euh, donc engainé. Euh, par le tendon patellaire, il donne aussi insertion au tendon quadricepital. C'est le plus gros os sésamoïdes de l'organisme. Parmi les os sésamoïdes aussi de l'organisme, on retrouve euh, des de petits os sésamoïdes euh, siégeant au niveau de la colonne euh, du pouce ou encore au niveau de la colonne du gros orteil. Alors, après donc euh, la classification des os, on va maintenant euh, essayer de savoir comment on doit décrire un os. Et donc, euh, pour décrire un os, il faut citer ce qu'on retrouve sur la surface de l'os. Et sur la surface d'un os, eh bien, on va retrouver des zones qui sont planes, comme là, à ce niveau, le corps ici de, de l'humérus, on peut aussi retrouver des zones surélevées, comme celle-là, ou celle-là, ou encore à ce niveau-là, ce sont des zones qui sont surélevées par rapport à la surface de l'os. Et on peut aussi trouver des zones creuses, comme cet espace. Il est creux, il est disposé entre ces deux surélévations. On peut aussi trouver des zones creuses de, de forme plutôt ovalaire, comme cet espace-là. Et donc, finalement, sur la surface terrestre on peut retrouver des zones surélevées, qu'on appelle saillies, et des, des zones plutôt creuses, qu'on va appeler dépression. Et les zones surélevées, appelées saillies, ou encore protubérances, on peut les appeler saillies ou protubérances, peuvent... Soit être articulaire, c'est-à-dire euh, entrer en contact avec un autre os pour former une articulation, c'est le cas ici de la tête de l'humérus, l'os du bras, ou être des saillies qui ne sont pas articulaires, c'est-à-dire ne répondant à aucun os, et ce sont des saillies qui n'entrent pas en contact avec d'autres os, et donc ne seront pas articulaires, mais par contre seront des saillies qui vont servir à l'insertion de tendons, de ligaments, de muscles, et on va donc les appeler des saillies d'insertion. Donc finalement, pour résumer, sur la surface d'un os, on peut retrouver trois catégories euh, de surfaces, soit une surface qui sera plane, ou alors des zones qui seront surélevées, qui seront dites saillies, soit articulaires répondant à un autre os, ou non articulaires qui seront dites saillies d'insertion. La troisième euh, catégorie de zones qu'on peut retrouver sur un os, ce sont des zones creuses, comme ici des fossettes, c'est ce qu'on appelle des fossettes ou des dépressions, qui peuvent elles aussi soit être articulaires car répondant à un autre os, ou alors non articulaires comme cette zone située entre deux surélévations et qui, qui vont dans ce cas servir au passage euh, d'un élément anatomique. Il peut s'agir euh, d'un vaisseau, d'un nerf, euh, d'un tendon ou autre. On voit par exemple ici euh, l'humérus où on peut reconnaître ici des saillies d'insertion le trochytère et le troquin, et des saillies articulaires, comme ici la tête humérale. On peut reconnaître ici une dépression euh, qui est allongée, qu'on enfin va donc appeler gouttière, c'est pour le passage du tendon du long biceps, ou encore ici une fossette euh, située à la face postérieure de la palette humérale, c'est une fossette euh, où va venir buter euh, l'olécrane de l'UNA. On va Revenir à tous ces éléments concernant l'humérus quand on étudiera l'anatomie de l'humérus. Les éléments qu'on vient de citer, on peut les retrouver aussi sur euh, la scapula, par exemple, ici représentée sur la diapositive, où on peut voir comme exemple de saillie celle-là, c'est ce qu'on appelle le processus coracoïde, ou, ou encore euh, le processus acromial, on peut retrouver aussi des zones creuses comme ici l'incision, l'incision coracoïdienne. Donc on va aussi réétudier ça avec l'anatomie de la scapula. Le but euh, lors de ce cours, c'est juste pour vous donner des exemples sur différents os de saillie, ou protubérance et de dépression. Vous bon, voyez ici un autre os le fémur, où on peut voir des articulaire articulaires, c'est la tête fémorale ici, ou non, articulaire c'est le grand trochanter à ce niveau, le petit trocontaire euh, à ce niveau-là. Arrivant maintenant à la distinction des différents segments d'un oslan Un long présente en fait euh, trois grandes parties. Une zone au milieu, qui est étendu et qu'on appelle le corps de l'os. Ou encore, la diaphyse. On appelle la diaphyse, ici, du fémur, la diaphyse fémorale. Donc, tout os long présente un corps qu'on appelle diaphyse. Il présente aussi deux extrémités. Une extrémité proximale et extrémité distale. Chaque extrémité porte le nom d'épiphyse. On va donc parler d'épiphyse proximale et d'épiphyse distinct Donc finalement, un moncelon est composé de trois segments. La diaphyse au milieu, l'épiphyse proximale et l'épiphyse distinct Il existe aussi euh, des zones intercalé entre chaque épiphyse et la diaphyse, donc entre l'épiphyse proximale par exemple, et la diaphyse, existe une zone intermédiaire entre les deux qu'on appelle métaphyse. Il y aura donc deux métaphyses, une métaphyse entre l'épiphyse proximale et la diaphyse, et une métaphyse entre l'épiphyse distale et la diaphyse. C'est au niveau de la métaphyse euh que se retrouver chez l'enfant un cartilage, qu'on appelle le cartilage de croissance ou cartilage de conjugaison, et nous allons y revenir quand on étudiera la croissance des os. Alors, maintenant, concernant la structure d'un os. Un os euh, est en fait formé euh, de tissus osseux, bien entendu, mais aussi... Euh, d'une membrane fibreuse qui va l'envelopper et qu'on appelle le périoste le périoste est, euh, est une membrane qui va engainer la totalité de l'os à l'exception euh, de, de, de la partie périphérique de ses extrémités où il y a le cartilage articulaire là il n'y a pas de périoste mais sinon sur toute l'étendue de l'os il y a une membrane fibreuse qu'on appelle le périoste. Si on réalise une coupe horizontale ici, au niveau du corps de l'os, on va retrouver cette image qui nous montre les différentes couches de l'os. Ce qui est en jaune, c'est le tissu osseux proprement dit, et ce qui est en vert, c'est l'enveloppe périostée, c'est-à-dire la membrane fibreuse, qui tapissent et engainent l'os. Le périoste est une membrane fibreuse très importante pour la vascularisation de l'os, pour sa croissance en largeur, chez l'enfant bien sûr, et pour la consolidation des fractures. En fait, le périoste est en fait fait fait de deux couches, une couche périphérique fibreuse et une couche euh, profonde ici au contact de l'os qui est ostéogénique et qui va donc euh, être à l'origine de la fabrication de nouvelles cellules osseuses qui par apposition couche euh, sur notre couche va finir par euh, faire gagner à l'os des centimètres en largeur Ça permettra aussi euh, de participer euh, à la consolidation des fractures. Le périoste est aussi la, la partie qui est sensible, et donc innervée et sensible donc de l'os responsable des douleurs osseuses éventuelles. Alors, maintenant, euh, au niveau de... concernant euh, le tissu osseux proprement dit, il, il est fait en fait de, de deux parties. Une partie qui est très développée au niveau du corps de l'os, qui est ici représentée en jaune, et il s'agit ici d'os dur. C'est un os vraiment très dur qu'on appelle la corticale. La corticale il est épais et dur, et il est surtout présent au niveau euh, du corps, ou de la diaphyse désolant. Un autre type d'os existe, il s'agit d'os spongieux. On le retrouve surtout au niveau des extrémités. C'est un os euh, qui euh, ressemble euh, à une éponge euh, ou à un nid d'abeille, qui n'est pas aussi dur que l'os cortical, euh, qui est donc friable, qui est fragile et friable, euh, et qui est fait de travées euh, au, au niveau... Euh, desquelles va se retrouver de la moelle osseuse rouge alors qu'au niveau du corps de l'os ou la diaphyse bien, la corticale elle va entourer un espace comme arrive à voir ici en blanc sur une coupe horizontale euh, voilà ce que ça donne donc on voit euh, l'espace entouré ici en jaune par la corticale c'est un espace qui, sur la longueur de l'os, forme un canal et c'est un canal qui sera rempli de moelle osseuse. mais Cette fois-ci, de moelle osseuse qui, est, euh, qui sera dite jaune, car formée principalement de graisse. Puisque ce canal est rempli de moelle, on va donc l'appeler canal médulaire. Il est surtout rempli de moelle osseuse euh, jaune, Surtout de graisse et qui a un intérêt plutôt dans le remodelage osseux. Alors que euh, au niveau des extrémités, où il y a euh, plutôt euh, du tissu osseux de type spongieux, avec une fine couche corticale en périphérie, eh bien, on ne va pas retrouver de moelle osseuse jaune, mais plutôt entre les mailles ou les travées du tissu spongieux, on va retrouver une moelle osseuse d'une autre nature, qu'on appellera moelle osseuse rouge, eh, qui est extrêmement importante, car c'est elle qui sera à l'origine de la fabrication des cellules sanguines. Elle est donc d'une extrême importance, et même vitale. Si on réalise une coupe longitudinale au niveau d'un os, Ici réel, voilà ce qu'on va euh, retrouver. On va donc euh, voir là le, le corps de l'os ou la diaphyse. On reconnaît ici les parois de la diaphyse. Remarquez ici, indiqué par la flèche, l'épaisseur euh, de l'os euh, dur, qu'on appelle cortical ou os compact. Ici on agrandit cette image, là, du corps de l'os. Voilà ce qu'on va obtenir. Donc on voit ici très bien l'épaisseur de l'os au niveau de la paroi. Il est dur, il est épais, et il porte le nom d'os compact ou os cortical. Il va entourer un espace que vous voyez là sur la coupe longitudinale qu'on a appelé tout à l'heure le canal médulaire. Euh, chez l'être humain vivant, il est rempli de moelle osseuse jaune. Par contre, au niveau des extrémités, voilà ici par exemple l'extrémité proximale. Sur la coupe, on voit très bien qu'elle est entourée d'une fine couche d'os corticale, mais elle est euh, surtout remplie de tissu osseux dit spongieux ou trabiculaire. Donc, euh, aussi bien au niveau de l'extrémité proximale qu'au niveau de l'extrémité distale. Et si on agrandit cette image de l'extrémité distale, voilà ce qu'on va obtenir. Et on voit parfaitement bien ici à quoi ressemble le tissu osseux spongieux, on dirait une éponge avec des, euh, entre les travées, des espaces qui seront remplis, comme on l'a dit, de moelle osseuse rouge intervenant dans la fabrication des cellules sanguines. Voilà, ce qui a été dit euh, concerne les os longs. Concernant les os plats, euh, ils sont eux aussi formés d'os compacts corticale et d'os spongieux mais euh, différemment disposés. Voilà, au niveau d'un os plat, euh, comment euh, les choses sont organisées. Un os plat, comme ici au niveau du crâne, au niveau euh, précisément de la voûte du crâne, l'os est fait de, de deux tables. Une table ici, en périphérie, faite euh, os corticale, qu'on appelle euh, table externe, et plus profondément, ici au contact du cerveau, vers la profondeur, contact des puis des cerveaux, et il y a euh, donc une autre euh, table, dite table interne, faite aussi euh, d'os cortical ou os compact. Et entre ces deux tables, externe et interne, existe du tissu spongieux, du tissu spongieux qui porte le nom euh, de diploé quand il s'agit d'os plat. Quand on met euh, l'os sous microscope on obtient ces images on peut donc remarquer euh, la densité osseuse au niveau de l'os compact sur l'image de gauche et l'aspect vraiment trabéculé euh, avec euh, un aspect euh, ressemblant fortement au nid de pigeon quand il s'agit donc d'os spongieux. Arrivons maintenant à l'étude de la croissance des os. Concernant euh, la croissance euh, des os euh, elle va se faire aussi bien en largeur qu'en longueur. En largeur, ici sont représentées euh, différentes tranches de section de l'os de différents âges. Et vous voyez ici l'évolution. Euh, elle se fait euh, de ce stade-là jusqu'à celui-là. On voit très bien que l'os a augmenté de diamètre et d'épaisseur ceci est lié au périoste donc c'est le périoste qui par apposition de nouvelles cellules osseuses à partir de sa couche profonde ostéogénique que la croissance en largeur de l'os va se faire par contre la croissance en longueur elle va se faire grâce à cette bande ici de cartilage qu'on retrouve, vous voyez là une bande de cartilage qu'on retrouve aussi bien au niveau de l'extrémité proximale qu'au niveau de l'extrémité distale. On en a parlé tout à l'heure, on a dit que c'est du cartilage euh, qui va occuper la zone euh, intermédiaire entre épiphyse et diaphyse, euh, en distale et en proximale, euh, c'est ce qu'on appelle la métaphyse. Donc euh, cette zone euh, métaphysaire chez l'enfant, est occupé par un cartilage dit de croissance ou cartilage de conjugaison. C'est ce cartilage de conjugaison qui va donner naissance à de nouvelles cellules osseuses euh, euh, disposées par couches l'une au-dessus de l'autre euh, au fil des années permettant ainsi à l'os de croître en longueur. Et on passe alors d'une longueur ici à gauche à cette longueur-là grâce à la présence de cartilage de croissance. Ce cartilage de croissance va disparaître à la fin de la croissance, vers l'âge de 18, 19 ans, 20 ans, euh, et donc on ne retrouvera plus à la radio euh, une bande claire, euh, mais plutôt euh, euh, il laissera place à une zone osseuse intermédiaire entre épiphyses et diaphyse, c'est ce qu'on a appelé métaphyse. Après la description de la croissance des os, on va aborder maintenant l'ossification des os. Il existe en fait deux types d'ossification. Ça veut dire quoi, ossification Ça veut dire euh, l'apparition la, de l'os. Au départ, chez l'embryon, il euh, n'y avait pas d'os. Il y avait, il y avait euh, un feuillet euh, précurseur de l'os, un feuillet embryonnaire qu'on appelle Tissu maison schémateux. Tissu maison schémateux. Et c'est ce tissu maison schémateux euh, qui va se transformer progressivement pour euh, laisser place à l'os. Et pour se transformer en os, euh, il va suivre deux voies en fonction de quel os il s'agit. Quand il s'agit d'os long, euh, la transformation du tissu maison schémateux, c'est-à-dire l'ossification, va se faire selon un type d'ossification qui sera dit ossification encondrale. Ossification encondrale veut dire que le tissu conjonctif mésenchymateux va se transformer d'abord en cartilage, puis le cartilage va se transformer en os. Et donc, on aboutira à l'os après une phase transitoire de cartilage. Le deuxième type d'ossification, on le verra, il n'y aura pas cette phase intermédiaire de cartilage, mais plutôt une transformation directe du tissu mésenchymateux à l'os. Et vous avez ici une image qui montre justement ce type d'ossification en chondrale. Donc au départ, il y a juste un feuillet mésenchymateux représenté ici en jaune, ce sont les cellules mésenchymateuses qui vont se transformer progressivement en cartilage, représenté ici en violet, et puis on assistera à l'apparition au centre de l'os, ici c'est le corps de l'os, c'est-à-dire le diaphyse désolant, au centre des désolant, le cartilage se transformera progressivement en os, représenté ici en noir, en cellule osseuse, ici en, en noir et rose. Et donc, on assistera à l'apparition de premier segment osseux et on parlera alors de premier foyer osseux ou foyer osseux primaire qui sera diaphysaire. Puis, par la suite, le processus d'ossification se poursuivra et on assistera à l'apparition, cette fois, à la partie moyenne de l'épiphyse proximal et à la partie moyenne de l'épiphyse distale, d'apparition de nouvelles cellules osseuses, donc le cartilage va se transformer au centre de chaque épiphyse en, euh, en os. On parlera alors de foyer d'ossification secondaire, au niveau de l'épiphyse proximal et foyer d'ossification secondaire au niveau de l'épiphyse distal. Donc on aura quoi On aura donc finalement un os qui sera fait d'une partie osseuse au centre, ici en rose, et une partie osseuse en noir ici au niveau de l'épiphyse proximale et une partie osseuse en noir ici au niveau de l'épiphyse distal avec persistance de cartilage entre la diaphyse ici et l'épiphyse à ce niveau et la diaphyse là et l'épiphyse à ce niveau. Donc on aura une persistance de cette bande cartilagineuse qui va euh, finalement euh, porter le nom de cartilage de croissance et l'individu va garder cette bande de cartilage de croissance au cartilage de conjugaison, ce qui lui permettra de gagner des centimètres en longueur jusqu'à la fin de sa croissance. Voilà donc les différentes phases d'ossification en condrale. Ici, pareil, avec plus de détails, les différentes phases d'ossification en condrale. Euh, à côté de cette ossification, il y a ce qu'on appelle l'ossification fibreuse ou ossification membranaire. On a déjà expliqué, on a dit que euh, c'est une ossification où le tissu euh, conjonctif maisonchimateux va se transformer directement en os sans passer par une phase transitoire de cartilage. Ce type d'ossification concerne surtout les os plats du crâne. Et d'ailleurs. Chez le bébé, euh, il y a, après la naissance, des zones qui seront ossifiées. Vous voyez ici une vue du crâne euh, d'un nourrisson, où on voit des zones qui sont euh, ossifiées, d'accord, des zones qui sont ossifiées, qui sont déjà des os, mais entre lesquelles il existe des zones encore à l'état euh, membranaire. D'accord, ce sont des zones qui ne sont pas encore ossifiées. Elles vont le devenir par la suite, avec l'âge, mais avant, juste après la naissance, ces zones sont encore à l'état membranaire. C'est ce qu'on appelle les fontanelles. Il y en a plusieurs, fontanelles brigmatiques, lampedatiques, astériques, etc. Et leur existence est importante. D'abord, pour permettre le passage de la tête du fœtus ou du bébé à travers la filière génitale de la maman et puis pour permettre la croissance du cerveau par la suite ces différentes fontanelles vont s'ossifier et le crâne sera de nature osseuse en totalité voilà, donc maintenant à l'étude des rôles de l'os l'os a plusieurs rôles, c'est d'abord euh, un tissu de soutien, c'est lui qui permet de maintenir certaines postures, euh, et de se maintenir debout, de se maintenir en position assise, et s'il n'y avait pas d'os, ben, euh, le, le corps sera euh, mou et on n'arrivera pas à maintenir euh, les positions qu'on veut. Notre premier rôle, c'est le rôle de soutien. deuxième rôle, c'est un rôle de protection. On vient de parler de la boîte crânienne. Vous pouvez comprendre que les os du crâne vont bien entendu bien protéger le cerveau. Les côtes et le sternum vont bien protéger le poumon et le cœur. Le, le troisième rôle, c'est un rôle, bien sûr, de, de locomotion, c'est-à-dire de déplacement. Euh, bien sûr que les, les os vont répandre les uns aux autres, formant ainsi des articulations et permettant ainsi de bouger, et de se déplacer. Parmi les autres rôles euh, des os, c'est l'élaboration des cellules de sang euh, grâce à la moelle osseuse dont on a parlé tout à l'heure et qui existe surtout au niveau euh, de, de, des extrémités des os lents, euh, mais aussi au niveau des os plats. C'est la moelle osseuse rouge. Les os ont aussi pour rôle, un rôle biochimique, intervenant dans le métabolisme du calcium et des sels inorganiques comme l'hydroxyapatite. Donc ce sont des rôles euh, d'une extrême importance. Et on voit euh, là, par exemple, sur cette euh, radio du rachis, le rôle de soutien, parfaitement bien illustré aussi, on voit une vertèbre l'une au-dessus de l'autre permettant de soutenir le poids du corps et donc de jouer bel et bien le rôle de soutien. Sur cette image, on reconnaît ici une vertèbre avec ici le corps vertébral et là le reste de la vertèbre qu'on appelle l'arc postérieur de la vertèbre et entre les deux, entre le corps et l'arc postérieur de la vertèbre, il y a la moelle épinière. Et donc, on voit parfaitement bien que cette moelle épinière, ne pas confondre avec la moelle osseuse, ici, c'est la moelle épinière faisant partie du système nerveux central. On voit ici qu'elle est bien protégée à l'intérieur de la vertèbre, entre le corps vertébral en avant et l'arc postérieur de la vertèbre en arrière. Et toute fracture, bien sûr, euh, tout déplacement de vertèbre risque d'endommager la moelle épinière. Donc, sur ces deux images, on on illustre parfaitement le rôle de soutien et le rôle de protection des os. Alors, l'os peut être le siège de différentes maladies, de pathologies. On parle surtout de pathologies traumatiques. L'os, il peut se fracturer. On voit ici différentes représentations de fractures. Il y a différentes formes, différents traits de fractures. Tout cela sera étudié en pathologie de l'appareil locomoteur. Voilà, donc on parle de, de fractures fermées quand il n'y a pas de, de solution de continuité au niveau de la peau, quand la peau reste intacte, ou de fractures ouvertes quand euh, la peau s'ouvre et on voit apparaître un segment osseux. L'os peut aussi être le siège d'autres maladies, c'est-à-dire d'autres pathologies, comme l'infection, c'est ce qu'on appelle ostéïde comme les tumeurs osseuses, ou alors des anomalies de calcification, comme l'ostéoporose ou l'ostéomalatie, ou des anomalies de croissance, comme le rachitisme. Alors, maintenant, après tout ce qu'on a dit, concernant euh, la, la, la description des os, les, la croissance, euh, l'ossification, etc., il faut savoir, euh, que vous devez être capable de décrire un os. Donc si vous avez entre vos mains un os, vous devez le décrire, et pour ne rien oublier, vous devez suivre un plan bien déterminé. Il faut toujours commencer par définir et situer l'os, c'est-à-dire par exemple, on a là le fémur, il faut donc commencer par dire qu'il s'agit du seul os de la cuisse, il s'étend de l'os coxal en haut jusqu'au euh, tibia avec lequel il s'articule en bas. Et puis, la deuxième des choses, après la définition de la situation, c'est la classification de l'os. Il faut donc le classer en disant que euh, c'est un os long, plat ou court. Pour le fémur, par exemple, que vous avez ici sur la diapo, c'est un os bien entendu qui est long. Et pour le classer, on ne se contente pas de, de ça. Il faut dire aussi, est-ce que c'est un os paire ou impair Est-ce qu'il est symétrique ou asymétrique Pour le fémur, par exemple, bien sûr que c'est un os paire, on en a deux, un du côté droit, du côté gauche, et c'est un os qui est asymétrique. Ça veut dire que, quel que soit le plan qu'on choisit pour le découper, on n'obtiendra jamais deux moitiés égales. Ou identiques. Et d'ailleurs, pour tous les os euh, du squelette appendiculaire, eh bien, ce sont des os asymétriques. Alors que euh, les os qui constituent le squelette axial, comme les vertèbres, le sternum, ce sont des os qui seront dissymétriques. Donc pour classer par exemple là le fémur que vous avez sur les diapos, on dira que c'est un os long, père et asymétrique. Par la suite, il faut orienter l'os dans l'espace. Ça veut dire quoi orienter un os Ça veut dire euh, savoir, rien qu'en le prenant euh, euh, à la main, est-ce qu'il s'agit d'un os euh, droit ou d'un os gauche. Donc si on, on vous donne un os complètement déconnecté du reste du squelette, on le dépose sur la table, vous devez être capable, grâce à vos connaissances anatomiques, de l'orienter, c'est-à-dire de savoir est-ce que c'est un os d'envoi ou c'est un os gauche. Ceci ne peut se faire que si vous le placez correctement selon les trois plans de l'espace. Cette orientation mérite un entraînement au salle de TD et on le fera lors des séances de TD. Par la suite, après l'orientation de l'os, il faut le décrire. Et décrire un os, c'est tout simplement donner des noms aux différentes structures qu'on trouve au niveau des os. C'est-à-dire donner des noms aux différentes tuberosités, dépressions, parler des ondes d'insertion musculaire, concernant tout d'abord la diaphyse, puis l'épiphyse. Par exemple, concernant le fémur, on dira qu'il est fait d'une diaphyse et de deux épiphyses, que la diaphyse est triangulaire à la coupe, avec un sommet postérieur, correspondant au bord postérieur, que, euh, donc cette diaphyse va donc présenter trois faces une face antérolatérale, latérale une face antéro-médiale euh, ou plutôt une face euh, euh, postéro-latérale postéro-médiale et une face antérieure avec trois bords un bord postérieur des lignes âpres et deux bords latéral et médial et euh, on parlera des insertions musculaires au niveau du corps, et on parlera aussi, euh, par la suite, des extrémités, euh, donnant des noms euh, aux différentes euh, saillies, c'est-à-dire on décrira donc la tête fémorale, le petit trochanter, le grand trochanter, et puis aussi on, on donnera des noms aux différentes euh, structures constituant l'extrémité distale. Et on finit toujours la description de l'os en citant quelques applications cliniques, quelques pathologies, quelques types de fractures. Voilà donc le plan à adopter lors de la description de tous les os de l'organisme.